Et salut tout le monde, c'est Shirelle Cette petite vidéo pour vous annoncer la sortie enfin de la suite de The Dark, en mode d'histoire, le chapitre 14. 4, qui s'appellera Fury and Silence, arrive sur Steam et sur toutes les plateformes, que ce soit Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, etc., le 6 octobre 2021, gratuit pour tous les propriétaires actuels du jeu. Dans ce trailer que vous allez pouvoir voir de présentation, qui est disponible aussi sur Steam, mais sur aussi euh, le site officiel... De The Long Dark, on nous explique qu'un gang meurtrier de condamnés a capturé Mackenzie, désespéré d'échapper à l'un des coins les plus sombres de Greedbeer Island. Il doit en quelque sorte survivre à son ennemi le plus féroce à ce jour. Mackenzie parviendra-t-il à récupérer le et à poursuivre sa recherche d'Astrid, mais aussi à sauver les innocents pris dans cette confrontation mortelle bah, écoutez, point d'interrogation à tout ça. Je vous laisse avec le trailer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'attendiez vous aussi autant que moi. Et puis écoutez, allons-y pour le 6 octobre 2021. On reprendra le let's play aussi bah, de euh, The Long Dark, puisqu'on s'était arrêté au chapitre 3. Je vous laisse apprécier le trailer. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye Hey Hey Mathis He's finally awake going on here if you're gonna make yourself useful you're gonna make yourself useful to me well mr. Bush pilot Mackenzie welcome to the party soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on I'm not on anyone's side I'm on my own side if you get to talk to whoever it was on the phone again do whatever they ask because right now They are the only thing keeping us all alive. Don't you see that in this new world, Boy Scouts will be the first to die. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. It's time to get back to work.